Tout le monde, les petites magnifiques j'espère que vous allez bien je suis très heureux très heureux de vous proposer cette merveille absolue le deck quadricolore finalement quelle merveille les quatre couleurs primaires c'est euh, la liste d'Hunter race avec lequel il a fait 12 1 en bras de fer héroïque une liste qui est très intéressante en ladder jouée également par feno c'est tout simplement un deck qui va jouer, donc c'est un cas évidemment, vous l'avez vu, qui va jouer les trois runes. Et euh, l'avantage, c'est que ce deck-là, il est très intéressant, très fort dans la méta actuelle, surprenant, très agréable à jouer. Et en plus, il va être amélioré par le mini-set qui arrive mardi prochain, le 14 euh, février, parce qu'il y a des cartes qui vont justement être euh, des combinaisons euh, de, de runes. Donc, ils vont parfaitement rentrer dans ce deck-là. C'est une version mid-aggro, finalement, qui va jouer les meilleures cartes de chaque euh, couleur de runes. En bleu, on va jouer Briseau, Acolyte de la Mort, surtout Acolyte qui est absolument incroyable dans ce deck full mort-vivant. On a une combo incroyable avec Gardessin, Nérubien et, et Éleveuse de Faucon. On a du Tassarian en game Gamebreaker, on a du crognome absolument incroyable. Euh, cadavre nocif pour l'early game, les petits hommes de main, les petits ramasses cadavres. On a évidemment l'astalor, Frappe pour améliorer tous les match-up contre les decks agro, enfin, decks créatures, même pas agro, créatures et c'est une carte absolument incroyable. Chancroc aussi dans les Mirrors par exemple etc ben voilà on a une liste qui est super bien euh, étudiée super super intéressante à jouer euh, avec un vrai vrai bon win rate donc euh, vraiment je vous invite à regarder la vidéo dans son entièreté voir un petit peu les les, les, les plays finalement les, le gameplay que peut avoir euh, ce deck et foncer vraiment foncer parce que avant le mini-set, ça vous permet de vous entraîner avec et accessoirement de gagner, peut-être de passer les gens si c'est votre objectif. Et après euh, le mini-set, bah, finalement, ça va vous permettre tout de suite d'améliorer ce deck-là parce que vous avez une connaissance du deck avec évidemment les nouvelles cartes. Sur ce... Bref, voilà. Euh, sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un chasseur. Chasseur, euh, ça va plutôt être un deck mid-range, euh, voire mid-range control. Hein. Il y a des versions vraiment un petit peu lourdes du chasseur. Les chasseurs aggro, vraiment au sens euh, curve extrêmement basse avec beaucoup de T1, beaucoup de T2. Ça n'existe plus depuis euh, pas mal de temps. Alors, ça peut exister, mais ce n'est pas les decks qu'on croise vraiment dans la méta. Euh, bon, Notre, notre mulligan, de manière générale, va pas être extrêmement euh, compliqué parce qu'on va chercher à réaliser la courbe de mana Bon, vous connaissez cette phrase, la plus efficace possible, c'est-à-dire euh, le T1, le T2, le T3. Alors c'est pas toujours ce qu'on va faire dans Hearthstone, évidemment, c'est pas qu'Hearthstone non plus. Euh, mais voilà, nous on a un deck quand même plutôt agressif qui a besoin chaque tour de jouer des créatures. Euh, donc 35 life. Donc le petit Renatal. Donc a priori un chasseur euh, bah, plutôt contrôle. En tout cas, contrôle. Mon chasseur, c'est jamais vraiment contrôle. Mais en tout cas, il a plutôt vocation à essayer de générer de la value. Essayer de générer des grosses créatures. Donc, l'objectif, ça va être de le percuter le plus vite possible. Euh, alors, je n'ai pas gardé le, le petit euh, squelette en, en, en main. Parce que bah, c'est pas un vrai T1. Hein. Même si dans l'absolu, ça c'est... Euh... En fait, si j'avais eu Amalgame en main, je l'aurais gardé. Mais l'idée, c'était quand même plutôt de le virer. Essayer d'avoir euh, mieux. Comme par exemple, Homme de chair. Homme de main, pardon. Euh, ou Roi bon Bon. C'est chiant ça. On peut faire amalgame dessus. Necrolite. On va faire ça juste. Et on va face. Je crois qu'on va juste face. Notre objectif c'est de baisser les points de vie adverse à zéro. <rire> Là, je vais vous apprendre un truc incroyable. Euh, baisser les points de vie adverse à zéro pour que l'adversaire explose. Donc là, il va falloir essayer d'agresser. Il ne faut pas essayer de contrôler le board. En fait, si la game dure, ça va dans son sens. Alors, ça veut pas dire qu'il faut jamais trade. On va essayer de trade le moins possible. Peasant. Bon, le peasant est chiant. Bon, peasant, on va le trade. Double pe... Euh, ah. Limite, on peut faire pouvoir. En vrai, paysan, c'est vraiment une carte horrible. Après, on peut faire ça. On a souvent un anti-bet là-dessous. Je pense qu'on doit tenter le vizir. Euh, on a un anti-bet. Ah, transfert, c'est incroyable. Hein. Après, on peut pas le caler maintenant. Le fléau, c'est assez cool. <rire> le fléau, c'est assez cool, mais peut-être un peu lent. En vrai, j'ai envie de tuer ces créatures tout de suite. Donc, on va le faire. Il y avait vraiment deux choix, deux, trois choix de vie là. Il y avait soit le côté très aggro avec l'anéantissement. On est que T3. Hein. On a l'impression qu'on a déjà joué 4 ou 5 tours parce qu'il y a eu plein plein de trades, plein d'anti-bêtes. Mais en vrai, on est que T3. Lui, il a pas forcément une curve aussi efficace que la mienne, aussi remplie que la mienne. Donc euh, je pense que là, il peut très bien faire pouvoir héroïque et ce serait pas choquant. Bon, il a l'air d'avoir des cartes à jouer. Le Trog. Ouais, bon, vous voyez, il a quand même hésité parce que le Trog, on a un joli trade dedans. Ok, super. On va trade. Et on va faire une éleveuse. Éleveuse, c'est un super paratonnerre. C'est 2-5, c'est compliqué. La question, c'est... Moi, j'aime bien, quand je regarde une vidéo, quand je regarde un stream, savoir si jamais il n'y avait pas ça, est-ce que le joueur aurait fait la même chose Ce que je veux dire par là, c'est que... Là, si si j'avais, si jamais pardon, euh, je n'avais pas eu éleveuse, est-ce que j'aurais quand même joué mon éleveuse Parce que finalement, là, c'est... Le play paraît assez simple parce que j'ai la deuxième. Bah, je pense que je l'aurais quand même joué. Justement par rapport à ce genre de, de, de combinaison. Euh, bon on va jouer au jeu vidéo là maintenant. Avec ça. Ouais ah, c'est ça hein. Euh la Banshee vu qu'elle coûte pas cher on trade la 4 4 il peut nous, il peut nous faire des dégâts hein. faut quand même faire un petit peu attention Voilà, on fait juste ça, on va face franchement je pense que je vais bourriner comme un bœuf je vais quand même faire le petit trade bon la 4 4 a priori elle va aller face mais je pense que 15 c'est très ok et en vrai j'ai quand même pas mal de beatdown donc euh, à partir du moment où je en fait le problème c'est qu'il commence à rentrer en mode burst c'est à dire je mets une arme, pouvoir, boum boum boum mais j'y crois pas trop à ce play là en vrai J'y crois pas trop. Je pense qu'il va juste faire un trade à la con, genre dans la 2-1. Non. Bah, il a raison, en vrai. Bon. Là, on va trade, hein, évidemment. Je pense que si on... Là, on va parler de race. C'est-à-dire, si on va full face et que lui va full face, il va gagner avant. Un peu dommage, quand même. On va faire le petit Tessarian, on va récupérer les, les dots, les petits dégâts, parce que ça change la donne. Bah j'ai pas envie de prendre de, des dégâts du tout, je pense que je vais faire mon pouvoir. Ouais, j'ai pas envie de prendre, j'ai envie de prendre aucun dégât là. Bon le problème c'est que je lui ai pas mis de dégâts, euh, il est toujours à 30. Par contre euh, bah, j'ai un board qui tape, je pense que j'ai l'étal en 2, le Tavish est un peu chiant parce que ça va faire 3. Après, on a l'acolyte pour piocher des cartes dessus. Ouais, je pense que c'est ok quand même. Hein. Je pense que c'est ok. On va se prendre une tartine, mais. C'est ça, hein. Ako. Je me demande si je joue pas même la mort vivant d'abord, le mort vivant d'abord. Non. Bah si on, pro on profite de ça quand même. Hein. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait pas faire Astalor maintenant Techniquement, euh, ça a l'air d'être propre. Hein. Bah plutôt Astalor, bah non. Plutôt ça. Ça, ça me plaît. Ça aussi. Ça, ça me plaît plus. Oh waouh! Wow. Écoutez, j'ai l'étale au prochain tour. Faut qu'il me mette 6. Je pense que c'est pas évident pour son deck de mettre 6. Donc on, je pense qu'on a quand même gagné. Mais j'avoue que j'ai été très très étonné de. Waouh. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà, on a 10. On a 18, on a 22. Ouais, Hydrolodon. Euh... Je crois qu'Hydrolodon. Parce qu'on a Astalor, l'heure. Hein. Donc Hydrolodon, il s'en sort pas. Ah, trop bizarre, il a pas pris le 3 dégâts. Mais c'est trop. En fait, il voulait pas péter mes, mes éleveuses. Mais en vrai, ça mettait des dégâts. Et. Bah, J'avoue que j'aurais peut-être pu tourner autour de. Mais dans ma tête, c'était tellement jamais ça. Mais bon. Bon, c'est pas si grave dans l'absolu. On a quand même gagné je pense, on va compter mais. Voilà on a 8. Euh, on a 10, on a 14, on a 20, ouais on a un milliard. Bah écoutez, c'était une game euh, assez étrange. Je pense qu'il s'est trompé de pouvoir. Enfin de, de secret. Je pense que j'aurais pu mieux jouer en tournant autour de sa carte. Après on a fait les bons trades au bon moment, on a setup au moment où on voulait aussi, on savait qu'on qu avait un setup en deux tours, qu'on mettait pas les 30 d'un coup, euh, qu'il fallait juste grignoter et ensuite on a eu une grosse phase d'attaque. Fallait contrôler le board. Peut-être que j'aurais pu contrôler le board un poil early game. Mais finalement ça lui aurait donné un petit peu plus de temps. C'est-à-dire que j'aurais peut-être un moment fait le pouvoir héroïque pour aller chercher la 4-4. Ça fait que j'aurais pas développé une créature. Et finalement je l'aurais laissé peut-être avancer dans son hydrolodon. Et quitte à me faire un moment euh, avoir par l'hydrolodon et la value d'un hydrolodon qui est quand même assez relou. Bon on joue contre un chasseur. A priori, euh, c'est pareil, hein, c'est pas... Genre, Brizos, c'est une carte qu'on va plutôt garder contre Paladin, qu'on va garder en Mirror, je pense. Mirror de dk parce qu'il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de bleu. Euh, il peut y avoir des, des quadricolores comme nous. Euh, Shankrock, c'est une carte qu'on va garder contre Paladin, je pense. Et puis, Necrolite, on va la garder si on a un T1. Donc là, ici, on va tout virer. Et on va euh, bah chercher la curve. Tout simplement. Bon, Ok, ramasse cadavre. Bon, c'est pas... le carte du siècle mais c'est déjà toujours bien d'avoir un petit T1 Rénatal et B non, mais c'est pas le même pourtant Frog euh, wow. ça c'est sacrément fort ça c'est sacrément fort le petit cadavre nocif là il est incroyable celui là <rire> il est magnifique ok Va trade à mort Important Ça a l'air d'être un C'est un peu bizarre Parce qu'il joue Trop frénétique Mais peut-être qu'il le joue En mode défensif Mais il joue trog J'ai l'impression que c'est Un espèce de big beast Vous voyez genre il... Il... Bon là il a vraiment Bien curvé pour le coup En fait son objectif C'est de curver Et ensuite mettre des monstres Et là euh, je pense que la game Elle va être compliquée Pour cette raison là Parce qu'en fait il est... il est arrivé à curver Normalement il est censé Quand même pas avoir T1, T2, T3 Par contre il est censé Avoir T4, T5, T6 quoi et là, le fait d'avoir T1, T2, T3 comme nous, finalement, il a le même board que nous, voire même meilleur que nous. Et le problème, c'est que là, maintenant, il risque de jouer des cartes qui sont peut-être un peu plus fortes. Ouais, ça va être compliqué à dos, là. Bah écoutez, on n'a pas grand chose à faire si ce n'est ça. Into pièce crognum, into crognome. On va s'écraser là-dedans, mais on va gagner des points de vie. Mais bah, je pense qu'on a perdu. C'était exactement. Voilà, je vous ai dit hein, comment ça allait se passer. à partir du moment où il fait T1, T2, T3, on ne on prend, on prend pas le lead. Bon, bah voilà, c'est un peu le meilleur deck de la méta dans ce cas-là. On va bah, le trade ça. Ouais, je... là je pense que c'est pas. c'est pas En fait, les... les decks comme ça, ils sont pas gagnables quand, quand ils ont leurs trois premiers tours. Bon, c'est rare. Hein. Je pense que c'est une game sur 5 où il a vraiment T1, T2, T3. Parce que justement, voilà, derrière, c'est un peu les cartes les plus puissantes du jeu. Genre pour 5, un 4-4 qui invoque une... un T4 ou un T5, dans toutes les, dans toutes les classes, ce serait forcément joué. C'est joué évidemment dans Chasseur, mais euh, bon, le problème c'est qu'il y a souvent créatures là-dessus. De toute façon, on ne peut pas le gérer. Donc on fait ça. Il y a créature, on part. Et puis, euh, et puis voilà, hein. c'est pas grave. Hein. On, a le droit, on a le droit de perdre aussi. On a le droit de. Il faut accepter les, sorties, les bonnes sorties adverses. Faut accepter... Je pense que le match-up est bon parce que bah, c'est comme le match précédent. Hein. Finalement, c'est un deck mid-range. Euh, qui va avoir un haut de curve à 4-5-6. Quand je dis un haut de curve à 4-5-6, ça implique le, le deck build. Premièrement, il a 40 cartes dans son deck. Forcément, dans les 40, il euh, y a un peu de déchets. Deuxièmement, quand il joue très lié aux 40 cartes au demeurant, s'il joue 40 cartes et qu'il a besoin d'avoir une curve lourde, ça veut dire que ce n'est pas un 4, un 5, un 6 qu'il joue. C'est plusieurs T5, plusieurs T4, plusieurs T6, plusieurs T7, accessoirement au bord des T8 et plus. Donc il a forcément une curve lourde qui, de surcroît, est nombreuse. Et donc c'est pour ça que voilà, le, le, le, je considère le matchup comme bon parce qu'il va rarement faire T1, T2, T3, vous voyez. Parce qu'en fait il n'en a pas beaucoup, il doit avoir 2 trogues, 2, 2, 2 qui mettent euh, la graine, deux petits crocs comme il a eu. Et en T3 il a les graines à 3, il a peut-être une arme, enfin vous voyez il a peut-être au maximum 4 tours 1, 4 tours 2, 4 tours 3 dans son deck ou peut-être un peu plus, mais après, il y a des T1, des T2 qui vont peut-être être des anti-bêtes, ou des pistaches, ou des trucs comme ça, qui finalement ne vont pas proposer du board. Enfin, voilà. Donc, il faut bien... Ça, c'est important. Il faut bien analyser la game de l'adversaire et analyser votre game à vous pour ne pas se dire « Ah ben, le match-up n'est pas bon. » Comme ça, ça permet aussi d'analyser le match-up sans forcément utiliser HS Replay. Moi, j'utilise HS Replay, mais bon, euh, c'est payant. Euh, c'est 40, euh, 40 dollars par an. Euh... Attendez. En vrai ça a l'air d'être une version combo, répondeur de peste, c'est trop trop bien contre combo. Ah c'est trop fort ça. Se reforce, hein. Donc ouais c'est virement automatique en plus. Je dis ça parce que euh, il y a trois jours j'ai reçu euh, un, un mail en mode euh, c'est bon, vous, vous avez repris votre abonnement à 40 balles par an pour HS Replay. J'ai fait quoi <rire> Merde Oh putain je suis con. Bon en vrai je l'utilise hein. J'utilise euh, que pour Hearthstone. Battlegrounds je l'utilise pas mais pour Hearthstone, j'utilise beaucoup. Ça permet d'avoir les decklists, les, les pourcentages et tout, c'est quand même. C'est un super outil je trouve. Bah, écoutez, je me suis trompé. Ah non, remarque, c'est Diabolique c'est joué dans le contrôle aussi. Beta. Écoutez, on va tout trade. Tout simplement parce qu'on veut pas lui laisser pour 2 mana, euh, je pioche mon deck. Bon l'avantage c'est qu'il a piécé le cercle. Le problème c'est que s'il a piécé le cercle c'est qu'il a soit un, un deuxième cercle en main. Soit le petit T2 pour piocher le, le, la mutinerie. Bon la probabilité c'est plutôt qu'il ait mutinerie. En ok. Donc c'est une version aggro en fait. Ok intéressant. C'est une version aggro. Euh, donc Zo, euh, très bon deck d'ailleurs, hein, je l'ai présenté il y a une semaine je crois sur Youtube, excellent deck Barman douteux qui se recycle, alors ça c'est gourmand, ça veut dire qu'il a pas de follow ah, Il a quand même un follow-up bon, On s'en fout des dégâts qu'on hein, que l'on prend pardon Bon on a vraiment, un... là on a une mauvaise... un mauvais tour malheureusement. Parce qu'on a rien développé. Par contre derrière on a les Crognomes qui sont assez forts. Le problème c'est qu'il avance dans du Rafame quoi. Le Rafame s'il va tomber ça va être fin de la game quoi. J'ai un peu peur qu'en termes de pv... PB... Là le tour il était important, il fallait faire un tour un peu plus péchu. Bon ça c'est assez faible là. Ça va en vrai. Ouais, ça va, parce que Croc, c'est strong ici. Je vais même attaquer avec l'arme, non Non, ça n'a pas de sens. Bon, là, on peut perdre sur rafam. Par contre, si on a pas Rafame, on est bien. Et même s'il a rafam en vrai, il y a vraiment des chances de gagner. Mais c'est assez rigolo. Il n'a pas Rafame. Ouais, le Croc, il est trop cool dans ce, dans ce, dans ce setup. Ouais, GG. En vrai, s'il avait rafam il y avait moyen. Après, on lui remettait un coup de 5. On a le droit d'attaquer avec ce garçon aussi, hein. Euh, donc on lui met 5, il était à 14, il passe à 9, plus 3, il passe à 6. En fait le croc à un moment il va face aussi, poss possiblement. Ouais bon... Deuxième croc, hein, fini. Hein. Après, on aurait pu faire... Fra... On avait peut-être l'étal, en vrai, avec frappe pestiférée, face-face. Je crois que j'avais <rire> l'étal. Non, mais ça change rien. Hein, J'ai quand même l'étal. Je vais face et... Non, mais ça change rien. Hein. Ok, vamos. Trop cool, ce deck. Hein. J'aime trop, hein, franchement. Et, et je pense que ça va être encore mieux avec le, le mini-set, là. Avec le mini-set et les cartes euh, les cartes hybrides. Les doubles colors et tout, ça va être... Euh... Je pense que ça va être bien gourmand. De toute façon, la classe, elle annonce de la gourmandise. Et même, j'ai envie de dire que elle annonce de la gourmandise par rapport à sa classe, mais par rapport aux runes qui pourraient être, je l'espère, peut-être que je suis un peu optimiste ou naïf là-dessus, mais j'espère que ça pourrait être un... Euh, une, euh, comment dire un, un... Une caractéristique. On va dire ça comme ça. Euh, attendez, c'est un prêtre Regardez le faucon avec la pièce, c'est vraiment trop fort. Le de Curton. Euh, ça, la, la caractéristique de, des runes, justement, euh, pourrait euh, se, se mettre sur les autres classes. Alors, peut-être que c'est totalement incohérent ce que je dis par rapport au lore et par rapport à ce que moi je ne je, je suis pas un joueur de haut, mais, mais euh, en vrai, ce serait génial, quoi. Sur un prêtre, pouvoir jouer des cartes euh, euh, sacrées ou des cartes machin. Oh, c'est un aggro. C est grave Attends. juste faire ça Le jour d'après on fera ça et ça Là dedans Ça me paraît pas mal Il ouais, faut pas utiliser la pièce je pense Allié immortel ah, voilà, allez Bon il va bourriner Pas si grave On est pas mal en vrai hein. Voilà on a pris le board avec que des petites merdes Et lui il, il kiffe pas trop alors certes, il va nous bourrer, mais en vrai, on va lui mettre pas mal de pression aussi. Ça, c'est pas une carte qu'il aime avoir au début. Même si c'est très fort, parce que ça met ses 10 dégâts, en gros. Mais le truc, c'est que... Enfin, pas vraiment 10 dégâts. Mais... Je pense qu'à ce moment-là de la game, il a envie de contrôler le board. Un aggro contre n'importe quel deck, il veut d'abord contrôler sur les 3 premiers tours. Contrôler, entre guillemets, hein, c'est pas un guerrier contrôle, mais... Et ensuite, agresser. Mais en fait, agresser dès le début, il euh, n'y a, y a vraiment que contre ton petit cousin Kevin que ça marche, quoi. Oh, ça, c'est sacrément fort, par contre. Oh, merde. Merde, j'ai sûrement perdu, la sur ce play. Non, parce que j'ai ça. Ah, c'est strong, hein. Ah, ça change une vie, hein. Je pense que là, ce play-là, il change la vie. Déjà, le sien, il change la vie. Mais alors, le mien, il change encore plus ma vie. Ouais, trop bien. Hein. Ça, c'est chiant. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Hein. C'est ce que disait ma mamie. El Galsone. Le petit loulou. On va face. Hein. Je vois vraiment aucun intérêt à s'écraser là-dedans. Lui, va sûrement faire euh, ça là-dedans. En même temps, ça, c'est tonnerre aussi. Là, il y a deux paratonnerres. Et lui, il a un petit pouce comme ça. Donc, il... c'est un peu un BM, quoi. Ok. Bon. Ça, ça va être très, très important dans le matchup. Hasta luego. Je peux piocher, juste. J'ai oublié de le jouer, je suis con. Bon, c'est pas grave. Euh... Bon, en vrai... En vrai, de vrai, de vrai, vrai c'est franchement pas grave. Même si j'avoue que c'est un peu une connerie. On va faire ça et ça. Juste ça. Bon, on a sûrement gagné grâce au croque gnome, mais ouais connerie là. Ouais, j'ai fait la passe avant d'avoir le ballon, vous voyez, comme euh, c'est une période de rugby en ce moment. Je me suis projeté en faisant la passe et j'avais pas encore le ballon. Alors. Bah, sûrement le trade ça Qui nous permet de garder ça Avec un maximum de points de vie Et je pense que ça c'est trop horrible à gérer le croque gnome Tu passes croque gnome En deux rouges ça détruit le deck bon, on n'a pas fini hein La game est pas finie mais bon Il est quand même euh... Il est pas très haut en PV Après on a pioché un peu On a ça qui est incroyable mais pas tout de suite Ça c'est des taunts c'est une folie On va faire ça on va faire ça, on va faire ça. Et je pense que là, a priori, ça devrait être fini. Je vois pas comment il peut me tuer à distance, sachant qu'en plus, j'ai l'armure avec le, la stalwego. Le sombre évêque, Bénédictus Bon ça me permet de setup l'étal au prochain tour, euh, ça me permet d'être safe à 15, bon de toute façon cette game était absolument imperdable. Je peux pas jouer de sort sinon il tue ma 1, il libère une place et dans tous les cas le board suffit à gagner. Bon on a vraiment gagné sur notre early game, hein. on a eu euh, 3 T1 au début, c'est ce qui est important dans des matchs. Hein. Ces matchs là ils peuvent être assez frustrants parce que ça se joue tellement à l'early, ça se joue tellement aux 3-4 premiers, premiers tours. Mais bon après c'est ça les decks aggro aussi, c'est il faut l'accepter quand on joue aggro, on sait que pas toutes les games heureusement, sinon ce serait vraiment des decks débiles, mais se joue beaucoup sur euh, la, la sortie. La sortie est ce qu'on en fait aussi, hein, parce que on peut avoir une très bonne sortie et justement avoir autant de T1, on peut les jouer dans le désordre, d'autant plus si on a la pièce. Bon mage. Mage aggro quand même, il y en a beaucoup. Hein. Mage aggro, il y en a beaucoup. Euh.. Franchement elle est bien cette main, je veux garder toute la main hein. J'ai la colite qui va être bien avec l'homme de main C'est assez punchy Je peux très bien faire homme de main into co. Mais je pense que je vais plutôt faire homme de main into Necrolitako, Je sais pas trop encore Après c'est très agressif Je pense que ça va dépendre de son T1 Et de ma draw Écoutez je ferais bien homme de main Pièce, ça Into ça Into ça qui va sûrement proc Après ça on peut le faire sans l'effet mais Là, normalement, il a pas vraiment de façon de tuer ça à part si je joue un... Ouais. C'est plutôt cool. Bon, c'est bien, ça. En vrai de vrai. ping. Bim. Ouais, et là, on a pris le board, vous voyez. On a vraiment le contrôle du board et ça va être... Après, on peut pas vraiment dire que ça va être compliqué pour lui, mais si je joue post de guet lointain, pour moi, ça veut dire que c'est un big mage et il va quand même se faire saucer. Il n'y a pas d'AOE en early, quoi. Bon, soit on joue ça, soit on joue ça, plus ça. Mais ça, plus ça, ça m'a l'air beaucoup plus intéressant et plus agressif. Évidemment, le boost, on va le jouer sur celui qui a, qui a le, le râle d'agonie. Donc là, on a vraiment beaucoup de pression, plus que ça. Là, ça, ça va souvent donner un anti-bet et tout. Ok, donc c'est bien ça. Hein. C'est un big mage. En général, le poste de guet c'est dans big mage. Bon, un peu relou. Oh, bizarre ça. On va taper, on va faire ça. Et on va bourrer. On continue à mettre du board, on casse son armure. Prochain tour on va juste jouer un steak, boom, c'est un 6-5 mais c'est plutôt gros. L'idée c'est qu'il ne faut pas garder des sorts en main. Parce que les sorts il peut nous les jouer, les, les casser avec Ensorceleuse bar, euh, en barbare. Typiquement la pièce on va devoir la jeter. Bon, on va détruire ça et jeter la pièce. Dans ce cas là, est-ce qu'on commencerait pas par Vizir peut-être On va faire Vizir. Ah, le fléau c'est ah, un gros sort en vrai, c'est pas mal. Hein. Bon bah on bourrine comme un bœuf. On a un sacré board. Leur sensuales barbare fait pas grand chose. Et on a visquin vis ou Viskin. On va l'appeler Visquin. <rire> Ça fait comme Miskin. Ok. Ouais bon bah, très bien hein. Ça fait quand même très cher. Ça fait quand même très cher la carte. Euh... On a sûrement gagné. On a sûrement gagné. On a toujours gagné. Ok. Bon, on a bourriné. On a gagné sur le T6. Dans tous les cas, on avait... Euh... Après, le fléau, bon, c'était un peu lourd. Mais après, il a pas toujours lancé le C'est pour ça que je prends le fléau, hein. Bon, même si normalement, il n'y a pas trop de combinaisons où il gagne, mais on ne sait jamais. Il peut faire des combinaisons du style Varden. Je te lock un tour. Derrière, j'arrive à trouver des combinaisons pour survivre. Et ensuite, euh, il rase le board avec Rune de l'Archimage. Et nous, on a besoin derrière du fléau. Mais bon, c'est tellement rare comme setup que... Si on prend pas fléau ici et une créature, c'est la même. Hein. Bon, il y a de tout en DK. C'est aussi euh, le... Le... le... Comment dire c'est aussi ce qui caractérise une bonne méta. C'est que. On voit une race et en fait on peut se dire que ça peut être tout. Le meilleur matchup, euh, je dirais que c'est plutôt. Je dirais le Decafrost, dé, je pense. Mais après, Decafrost, il euh, y a cette arme-là qui est chiante quoi. Le Briseau, c'est fort contre nous. Bon c'est pas un rouge a priori Quoique Rune de sang Parce que ça peut être quand même à 30 pv Rune de sang Ça peut être un tricolore Un quadricolore pardon, merde je me suis, je me suis piégé moi-même. <rire> ça peut être un quadricolore On n'a rien entendu. Oh cool, ça veut dire que c'est un rouge, parce qu'il va faire matures T2, intéressant. Je pense qu'on va plutôt mettre du board. À moins qu'il veuille tuer ça en deux streets. T1, T2, bim, bim. Bon, c'est un peu tristouné hein, s'il fait ça. Mais je pense qu'il va aimaturge ici. Ah non, waouh! Oh waouh! Wow. Oh, waouh, waouh, waouh! Ça, c'est trop fort. On trade. On bourrine. Et puis, euh, ça avec ça. Euh... Bien joué. C'est dur de tuer ça, il peut hein, mais c'est dur. Normalement avec ça il peut pas, à part s'il a un autre euh, corps de l'hiver. Bon on est pas mal hein, ah, la combinaison est trop trop strong hein. On face évidemment. Ouais, là, j'avoue que je pense qu'il est dans une situation périlleuse. On met beaucoup de dégâts. Même les plays, genre je tiens, je tue tes créatures, j'arrive à te geler à distance. Ça fera pas gagner, je pense. Rafale. Ouais, ça, c'est un paratonnerre. Ça, il faut le tuer. Il est obligé, voilà, il met deux cartes dedans. Et s'il le fait pas, il a perdu, il le sait, hein. Je commence par ça. Bon ça c'est un poil lourd dans le match. Quoi que... Après on a déjà une curve hein. Je suis pas sûr que la Sylvanas soit bien. Et oui, je pense. Je vais value trade. Pour protéger mes autres créas. Après, il peut faire une autre rafale, mais... J'avoue que la rafale, elle est bien, mais il en a déjà fait une. On va jouer les probas. Je pense que c'est une game qu'on perd pratiquement jamais. Je pense que c'est une game qu'on perd pratiquement jamais. Il a quand même des créatures dans son deck. Il peut tenir. À un moment, il peut geler mes créas. Genre, il, dé il détruit mon board. Ensuite, il gèle un peu les créas. Et en fait, avec ça, je pense que je peux arriver à voler son 5-5. Et ça peut être un, un, un play game breaker. Même si en vrai, euh, bon... Déjà, il faut qu'il... Asphyxier, ouais. Un peu rien ça. Là il prend 10. Il le sait, il le sait, hein. c'est trop compliqué. On a eu le bord trop rapidement et... Magnifique. C'est beau quand même hein, de voir ça. C'est vraiment beau quoi. Et ça arrive assez tardivement, hein. c'est ça qui est bien, c'est que... Moi c'est souvent ça, j'ai l'impression. Avant les mini-sets, j'ai l'impression qu'il y a toujours des decks qui se dévoilent. Qui se dévoilent, qui apparaissent dans la méta et on se dit « Ah mais pourquoi on n'y a pas pensé ?» En fait, on y a pensé, mais c'est juste que bah, on n'est pas arrivé. Quand je dis on, euh, « on », c'est 100% des joueurs, sauf Hunter Ace et Feno. On n'est pas arrivé à créer... Euh... Bon après, moi je crée assez peu de decks. <rire> <rire> le gars il se protège. Ah moi j'y peux rien. Hein. J'y peux rien monsieur le Je crée pas de deck moi. Mais euh. J'aime bien créer des decks aux... les... les premiers jours de l'extension mais. Moi je suis plutôt un, un tryharder qu'un qu créateur. Bon c'est. J'ai envie de garder la frappe quand même dans ce match. Regardez la frappe quand même. Même contre un des cas rune de sang, est... juste pour détruire les matures, je sais bien. Les postes de gai lointains aussi. L'homme de main, qu'on va buter maintenant. Vu qu'on a double frappe. On a perdu la pièce, mais j'ai pas envie qu'il fasse des combinaisons derrière. Un peu chiantes. Là, voilà, on a une très, très belle sortie. Hein. Frappe, frappine, tout ça. Ouais, ça par exemple. Ouais là j'avoue que, là j'ai pris le board et c'est compliqué pour lui hein. enfin, c'est compliqué non, parce que là il peut faire les 1 les euh, réincarnation, ce serait un peu chiant mais... J'en tue une, je développe ça. ça c'est très très chiant pour un deck vert à gérer. Bon il peut avec ça. Alors, il peut choper asphyxier il peut choper... Euh, la Destruction. On peut piocher des cartes, mais je pense que c'est plus intéressant de faire ça. Trade pour protection. Et puis euh, la combinaison gagnante, quoi. Typiquement, ça, tout ça... Euh, y a peu... Il a peu de chances de détruire ma créa, mais c'est quand même possible. Et s'il le fait, ça peut être le tournant de la partie. Alors, s'il le fait pas, il... je pense qu'il est censé perdre. Et s'il le fait, il est censé gagner. Théoriquement, du moins. Bon, de... ça veut dire qu'il a pas lanti Ou alors, il prend l'info d'abord. Passe. Passe tour. Oh, il y a le deuxième. Non, mais je pense que c'est mieux, ça. Déjà, on protège notre créa. Et derrière, par contre, on peut faire ça, ça, ça. Enfin, l'hurlante. Ça me va. C'est du pré shot Je pense que c'est du pré shot Et qu'il a pas euh, les deux dégâts derrière. Belle connerie, fiche. <rire> ok. Bon, voilà, on est vraiment re extrêmement bien. En fait, quand tu commences à prendre l'initiative, bah en fait, tes plays sont plus forts parce que c'est toi qui as l'initiative, tout simplement. Euh, alors cette phrase, elle a pas trop de sens, mais en fait, elle explique tout le jeu. Si je devais expliquer Hearthstone, c'est je prends l'initiative et cette initiative me permet de générer de la value. Voilà, en gros, c'est c'est toute l'histoire de Hearthstone. Mais cette phrase-là, si on la met à Magic, à... dans tous les autres jeux de cartes, elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne vraiment à Hearthstone. Et en fait, cette gamme-là, elle, elle, elle symbolise ce qu'est Hearthstone. Alors, euh, encore une fois, hein, c'est n'est pas toutes les games comme cela. Hein. Mais vraiment, le, le contrôle du board me fait gagner. Alors, c'est un match-up particulier. Hein. C'est créature contre créature, évidemment. Si on joue contre guerrier contrôle, on n'est pas la même limonade. Hein. Le match-up, c'est pas que le match-up n'est pas bon, mais c'est juste que ne peut pas faire des trades de value, quoi. En fait, à partir du moment où on peut faire ça et tout ça, c'est tout, c'est ça aussi, hein. mais derrière on va tirer de la théorie plutôt que juste de dire euh, on fait ça et on fait ça, on a gagné, mais à partir du moment où on peut mettre en place notre combinaison de tempo contre un deck qui a priori a plus ou moins les mêmes combinaisons, hein, je pense qu'il doit jouer ça et ça, c'est plausible. Ah non mais attendez, c'est le même deck, je pensais que c'était un vert. En fait, il joue un et... Ah ok, intéressant. En fait, ouais, je me suis dit il a généré hiver, mais il a généré hiver, on est d'accord, hein. elle coûtait 2 mana. Ah non, parce qu'il a fait... C'est ça, il a généré hiver. Bon, bref. C'est mignon, ça. On va mettre un monstre. Bon. Ah ouais mais en fait je, je, je, je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis dit c'est un vert. Le, le bel je, je l'ai vu en deux verts. Non mais le bel c'est un deux vert, je suis pas con. Donc ça veut dire que c'est juste un bleu vert il n'y a pas de rouge. Waouh. Bah ouais c'est bien ça on, je, bah, je suis pas totalement con encore. <rire> encore. Bah, si je suis con mais. vous le pensez quand même. Si c'est ça un bleu vert. Bah en vrai bleu vert c'est super sympa hein, avec ça. Bon magnifique hein? Magnifique et magique ce paquet. Hein? Il perd pas beaucoup. Hein? Il est surprenant contre les joueurs qui vont pas sur Twitter. Qui à, ne regardent pas de vidéos YouTube et qui ne vont pas sur Twitter. Et donc qui ne connaissent pas la liste. C'est à dire 99% des joueurs. Que la majorité des joueurs eh, ils sont pas spécialement au courant des listes. Bon chasseur. Là c'est presque un spot où on préfère ne pas avoir la pièce, vous voyez c'est un peu particulier Mais en fait là vu que j'ai déjà une Curve T1 T2 qui est bonne en plus Là c'est vraiment un setup où je veux pas la pièce C'était un peu ça avec les paladins Murloc à l'époque Paladin Murloc il, il, il avait un meilleur win rate quand il n'avait pas la pièce il y avait un espèce de truc comme ça Il y a des decks dans l'histoire de Hearthstone, alors en général c'est pas forcément mieux d'avoir la pièce mais c'est pas un malus avoir la pièce, genre c'est souvent 50-50, mais il y a des, il y a parfois des decks dans des méta où on préfère ne pas avoir la pièce ou des situations, là c'est plus une situation qu'un deck, mais... Ouais il est mal tombé le gars, je joue pas de... Je joue pas de sort. Pas très peu. Crabotron, crabotron, ok, bon, Chancroc est incroyable ici, Chancroc hein. croc c'est une folie. jean c'est une folie, hein. Ok, ok. Je pense que c'est Gamebreaker dans cette situation parce qu'il avait un très très bon early game. Bon par contre ça a l'air d'être un, un truc un peu plus péchu, quoique non, c'est le même que tout à l'heure. Hein. C'est une bête ça. Hein. Pas méga serein. Parce que son bélier de monte il est infâme, il génère de la value, euh, de la value après je suis devant, ça c'est chiant. Je pense qu'il va, va, ouais, va jouer, un trade ici, ouais ça va, en vrai ça va. C'est ça, ça, j'ai toujours le contrôle du board et là je vais enchaîner avec croc, croc, enfin euh, croc, recousu et recousu c'est quand même une très bonne carte dans ce match. Donc euh, ça va permettre d'aller chercher son, son ours des sables. L ours des neiges plutôt. Oh, on, veut que, on veut que ce soit haut en PV. Bien propre sur lui. Je suis à détruire quoi. Qui est capable de plaire, si Personne. Moi je l'ai fait une fois. Moi, moi, moi Oh, pas mal le compagnon. Eh ben. Jantos, le gars. En vrai, il y a sûrement des plays plus intéressants à base de ça, ça, pouvoir. Même si ça paraît un peu bizarre. Quoique. Euh, ça, c'est strong, hein. Non, je crois qu'il faut jouer un croc. Croc gnome. emmerdé. Ça, ça a l'air horrible. Je vais faire ça et ça. Ouais, je suis un peu emmerdé. Pour ça, je crois. En fait, la question, c'est... On va même autant les phases dans ce spot, quand même. Ça, c'est chiant. <rire> Ça, c'est chiant, ce rat. Mais qu'est-ce qu'on y peut Oh, waouh On a perdu. Enfin, on va quand même recousu mais... Ah c'est une sacrée game. Hein. Ouais la Sylvanus. Hein. On va essayer de se battre mais... Le problème c'est que voilà. Il a plus de late que nous. Bon. Techniquement il y a moyen quand même. Hein. Ça c'est gros hein. On va chercher le petit Lolo. Bah le problème c'est que toutes ces draws elles sont censées être meilleures que les miennes. Mais après il y a l'amalgame qui est une sacrée carte. Ça c'est chiant. Hein ouais, je... je vais me battre hein, mais la tronche, elle, est... elle est chiante ici, de rien ça aussi hein, la combinaison des deux je pense qu'on est vraiment perdu sur ce roi des rats peut-être que c'est gros ça On prépare un truc de ce style-là. Sign, ça, tout ça. Et à toi de jouer. Ah, c'est horrible. Le roi des rats qui arrive deux fois, qui arrive trois fois. Il arrivera pas quatre fois, mais je crois que la troisième fois où il arrivera, ça sera fini. Ah, il a le sabre. GG. Là, il pouvait topdecker une merde, genre un trog. Je pense qu'il si topdecker un trog, il y avait un comeback. Parce qu'on était même devant. Par contre, ça... Euh... Ouais, vous voyez Oh, Hydrolodon. Euh... Il, faut, il faut partir, je pense que c'est sage. Là, si on essaye de se battre, on perd de l'énergie. On perd du temps. On peut tilter aussi, c'est-à-dire qu'on peut perdre du mental. Des points de mental. Si on considère qu'on démarre la journée à 100, on démarre à 100 points de mental. Par, par si on est dépressif, mais on va dire que si on est euh, pas dépressif, on démarre à 100 points de mental. On démarre la no, no, quand je dis la journée, notre journée de game. Hein. Mais bon, si t'es déjà mal, euh, si démarre ta journée de game, t'es déjà au bout. Mais bon bref, <rire> on va dire que on démarre notre journée de game à 100 et en fonction des défaites, on va perdre des points ou même des combinaisons. Par exemple, on perd 3 games d'affilée, on peut perdre facile 20, 30, 40 points de mental, vous ah, Si on arrive à 0, bon bah c'est le les chap concede et c'est le la télévision derrière, on va regarder la télé quoi. On va regarder France 2, Louis Labrocante et let's go quoi, c'est fini quoi. <rire> Louis Labrocante, avec un pot de Nutella et en avant quoi. <rire> on remet tous nos choix en question. Tous nos choix de vie, on les remet en question parce qu'on a perdu deux fois d'affilée. quoi. Et voilà, là je perds pratiquement 0 points de mental. Peut-être <rire> 1, on va dire qu'on perd 1 point. Pour... Ouais, je sais pas. En vrai, non. Je pense que j'ai vraiment perdu 0 points de mental. Mais allez, on va dire on perd 0, 1 point de mental sur 100. Pas assez, ça va. Hein. Donc on peut faire 1000 games comme ça dans l'absolu. Et faut partir au bon moment. Se battre, sinon ça sert à rien. Bien relou ce qu'il nous fait. Il a raison hein, d'ailleurs. Bon, on reste euh, méga méga méga méga méga bien. Surtout qu'il a plus la pièce. Après, euh... oh waouh! C'est dur là. c'est strong ça hein, contre un aggro oh, d'aller face en vrai en fait je vois pas l'intérêt de trade à partir du moment où les trades que l'on va faire c'est des trades que lui va faire et si jamais il fait le le le, le le le tarbazu à aller face bah il se prend un sacré furoncle je pense qu'il va trade il pourrait aller face en vrai ce serait et l'avantage de notre play c'est qu'il peut aller face hein non, il veut pas, il a peur, il a bien raison d'avoir peur Nice Bon, on peut faire ça Pas obligé Je crois qu'on va juste faire des trades ici. Là, Furong, c'est trop tôt pour le jouer. Et en vrai, à partir du moment où on peut contrôler avec le board, on le fait. On attend de voir, on attend de voir. Pas trop non plus, mais... En tout cas, là, ça me paraissait vraiment naze, quoi. Ok. Là, déjà, ça a plus de sens, hein. Franchement, hein. Là, déjà, ça a plus de sens. Ça dépend madro. mais... Sachant que j'ai Gnome derrière. Ouais. Là déjà, ça a plus de sens parce que j'ai le contrôle du board. Bon, c'est que 4, hein, mais à ce niveau-là... Enfin, dans ce match-up-là, c'est pas mal. Et j'ai le, le, le croqueur gnome. Ah, ça c'est chiant. Oh, ça se prend gnome après. Bah, C'est chiant parce que... Bah, ça active un effet quoi. <rire> un effet qui peut être très dévastateur. Bah dévastateur, très dévastateur ça va rien dire. Euh... Je dirais même extrêmement dévastateur. La porte de la moerté. Bah nous avons perdu hein, ma foi. C'est bien battu mais... Bah, la, la sortie était trop hardcore. Bon, on avait une belle main aussi mais... Ça gagne pas toujours. On va essayer de prendre le board, mais je pense que là, c'est un peu fini. Je ne plus trade d'abord. Hein. Euh... Je ne plus trade d'abord. Bon. On a quoi comme top deck Peut-être que le vizir sur un fléau. V vizir fléau c'est sûrement une combinaison gagnante. Bah genre on a des outs hein. Vizir fléau, ça devrait faire gagner. Et franchement à part ça, ça euh... sert rien, rien est plutôt une bonne carte. Et en vrai, euh... Non je vais faire ça. Regardez mon arme. Bon. On est toujours dans une situation... Après, il y a amalgame des profondeurs qui peut être sympa avec ça. Amal... Enfin, avec mort-vivant, quoi. Ça, c'est chiant. C'est re-chiant. Ça, c'est re-re-chiant. Ouais, là, ça va commencer. En plus, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah non, il faut tuer lui, hein, techniquement. Après shot lui. Peut-être qu'avec un crognome on peut peut-être comeback. Mais je pense vraiment que ça passe par euh... après il y a Acolyte de la mort, genre un setup où il détruit pas notre board Où il juste il met du board et qu'on a Acolyte derrière, on peut comeback. Genre c'est pas une game qui est totalement finie mais on, je pense qu'on a moins de 20% de chance de la gagner mais en vrai on n'a pas genre 5 ou 10 hein. je pense vraiment qu'on est entre 10 et 20% de chance de gagner parce qu'on a quand même des très très gros outs comme Astalor aussi c'est un une excellente carte ici il est qu'à 21 le gars bon ça il est possible que ça change la donne ouais ça, sûrement sûrement d'ailleurs Ah, peut-être que ça partait de là. C'est gros ça. Hein. Je pense qu'on est mort. Mais ça c'est sacrément cool. Ouais il nous hein. Ça c'est sacrément, sacrément cool. Ouais Il est incroyable lui. Hein. Il lui donne la ruée. Pas beaucoup de cartes qui donnent la ruée. En guerrier, il y en a une je crois. En, évidemment, en chasseur. Bon, dommage. Dommage, dommage. Mais vous voyez, on a quand même bien gagné. Le deck est hyper cool. Et puis, on a perdu contre des gros decks aussi. Hein, avec des grosses sorties. Euh... faut en profiter de ce deck. Et puis, c'est bien de... Je pense, même avant le mini-set. Bah, le mini-set est pas tout de suite. Hein. Il est dans, dans, dans, dans 4-5 jours. Dans 5 jours. Mais même avant le mini-set, c'est bien de commencer à... Se faire un petit peu à l'idée de ce deck. Parce que... Bah, je pense qu'il va vraiment rester dans la méta. Hein. Le mini-set, en général, ça détruit pas une méta, ça rajoute des decks. Euh, et les decks existants, en général, existent toujours et sont améliorés. Et ça, c'est en plus un nouveau deck qui va profiter pas mal du mini-set. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen que... Voilà, ça, c'est quelque chose qui demande quand même de la maîtrise, pour le coup. Donc, euh, commencez maintenant. C'est toujours, euh, toujours bien. Et puis, c'est très agréable. Merci à tous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, tout le monde